Chapitre 16. 1. Lors de la mort des géants, quelque part caillent leurs âmes lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement. Qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. 2. Quant aux vigilants, qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux. 3. Dis-leur, à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés, cependant vous avez connu un secret d'iniquité. 4. Et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. 5. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix.